Aujourd'hui, on va parler du Canada. Est-ce que c'est un Eldorado, paradis ou enfer C'est le sujet de cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo Car beaucoup de personnes m'ont demandé, Florian, est-ce que avant encore le coup de venir au Canada Est-ce qu'il y a toujours des opportunités Qu'est-ce que j'en pense, etc. Donc, c'est le sujet de la vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier conseil que je vais te partager, ça va littéralement te permettre de savoir est-ce qu'il est bon pour toi d'entreprendre un projet, que ce soit une carrière, un projet d'investissement ou même un projet d'entreprise au Canada. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On a pour challenge de dépasser les plus de 100 abonnés. Aujourd'hui, y a la première plateforme en ligne qui réunit des investisseurs au Canada francophone, que ce soit en termes d'immobilier. On parle également de mindset, gestion des finances personnelles. À chaque nouvel abonné, on offre un dollar à une association caractéristique. Donc, si tu veux faire partie de ce mouvement, tu t'abonnes, tu likes, tu partages et tu mets un commentaire et ça fera plaisir. Dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus à Dona au Cameroun. Comme je le sais, je suis rentré pour quelques jours afin de tourner du contenu et avant de repartir vers de nouvelles destinations. Suis-moi également sur Instagram. Si je n'ai pas abonné mon compte, ça te permet de, de voir un peu ce sur quoi je travaille, où je suis, etc. Canada, paradis ou enfer Alors... Cette vidéo, ça, ça va être mon point de vue en fait par rapport euh, au Canada. Déjà pour te faire la petite histoire, moi j'ai migré au Canada en 2016 après avoir vécu près de 8 ans en France. Après avoir vécu 8 ans en France, j'ai émigré au Canada en 2016. Donc, ça, ça te laisse plus ou moins voir depuis combien de temps je suis au Canada. Bien. Donc j'ai migré au Canada en 2016, avant ça non, je travaillais chez KPMG comme auditeur en système d'information. Puis je suis allé travailler chez Deloitte Canada, euh, toujours comme consultant et auditeur en système d'information. Mais en parallèle de mes deux emplois, j'ai commencé à investir en immobilier. Okay, j'ai commencé à investir en immobilier. Et par la suite, j'ai voulu aller plus loin en immobilier. Et c'est ce qui m'a amené à immigrer au Canada. Canada où, franchement, j'ai été très surpris. D'une part, pourquoi Parce que, on ne pas se mentir, c'est une terre d'opportunité. C'est une terre d'opportunité, mais ben, ça dépend de, de toi, en fait. C'est-à-dire que toi, tu peux créer des opportunités. Tu peux créer ta propre opportunité. Ça peut créer vraiment une bascule dans ta vie, dans ton parcours. Entrepreneuriale, dans ton parcours en tant que salarié, dans ta carrière d'investisseur, si tu agis de la bonne façon, je m'explique. Tu vas avoir deux types de personnes en fait. C'est pour ça que je dis paradis ou en fait. Tu vas avoir deux types de personnes. Tu vas avoir des personnes qui vont émigrer au Canada, qui vont voir que le monde de côté, qui vont se plaindre, qui vont dire que oui, okay, au pays c'était comme ci, au pays c'était comme ça, les gens au Canada sont comme ci, ils sont comme ça. Donc de voir le côté négatif en fait, comme tu l'as écouté dans une de mes précédentes vidéos, si ton état d'esprit est négatif, si tu penses négativement, si tu ne vois pas le bon côté des choses, il bah, y a de fortes chances que bah, tes pensées t'entraînent à mettre en place des actions qui vont t'éloigner de ce dont tu réel, tu vois. Donc oui, au Canada, il fait froid. Donc, oui, le Québec est l'une des provinces les plus imposées au monde, OK? Mais il faut également voir le bon côté des choses. que Le Québec, c'est l'une des seules provinces en Amérique du Nord où tu parles français. Ça fait que, par bah, exemple, si tu es en Amérique du Nord, c'est un peu comme si tu es aux États-Unis, mais tu n'as pas la barrière de la langue, en fait. Mais la culture elle est la même. C'est un environnement dans lequel bah, l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre, le fait d'essayer et des d'échouer, c'est bien vu. Ce qu'on n'a pas forcément en francophonie. C'est-à-dire en France, par exemple, dès que tu as vouloir entreprendre quelque chose, on va te dire Ah non, mais ce pas fait pour toi. Dès que tu vas vouloir entreprendre quelque chose bah, au niveau administratif, au niveau même fiscal, etc., ça te freine. Et même de manière générale, bah, les gens, l'environnement ne te. Pas à entreprendre en fait. Alors qu'au Canada, par exemple, lorsque tu vas vouloir entreprendre, ben, les gens vont te dire vas-y, lance-toi, essaye. Si ça marche, comment tu aurais essayé Et ça, ça change énormément de choses dans ta manière de voir les choses. Et je peux te dire une chose, c'est quoi C'est que si aujourd'hui je n'avais pas émigré au Canada, je n'aurais jamais lancé cette chaîne YouTube. -là. Jamais. C'est-à-dire, on ne se serait même pas connu. Enfin, tu ne m'aurais même pas connu en fait. tout C'est-à-dire, ce j'aurais été incognito au bataille. Pourquoi Parce que, bah ben, Lorsque j'étais en France, je n'avais pas cet environnement. Parce que je m'étais dit, mais qui suis-je pour parler d'immobilier ou de quoi que ce soit Parce que donc, je me disais qu'il voilà, y a des personnes qui sont plus avancées que moi à l'immobilier. Les gens vont me critiquer, grands, on va m'insulter, mon accent, mon que les grands symptômes. Quand je suis allé au Canada, on m'a dit écoute, tu as une belle expérience, tu es quelqu'un qui est ambitieux. La meilleure chose que tu peux faire, et en plus de ça, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de partager ton Car de expérience. Car c'est l'expérience que tu as va aider énormément de personnes. Okay. Donc ça, c'est un peu mon retour d'expérience personnelle. Maintenant, par rapport aux opportunités, okay, aux opportunités on ne va pas se le cacher, en termes d'emploi, il y a beaucoup d'opportunités. Okay. Maintenant, ça dépend un peu de ton profil, ça dépend un peu de ton background scolaire. C'est-à-dire, c'est que moi, je conseille, en tout cas lorsque tu es au niveau au Canada, tu de trouver ton emploi à distance ou de d'abord venir faire un petit séjour sur place et de trouver ton emploi, moi c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai cherché mon emploi à distance, je suis venu sur place pour rencontrer des personnes, j'ai eu mon emploi et après je suis reparti en France pour, des, pour prendre mes affaires et je suis venu m'installer. C'est-à-dire que je n'ai pas eu à chercher un d'emploi lorsque j'ai niveau au Canada, je me suis préparé en amont parce qu'effectivement, partir comme ça à l'aventure et partir seul, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, moi je l'ai fait, je me suis dit dans le pire des cas, je retourne en France et je n'en parle plus. Ça a été vraiment un bon risque que j'ai pris. Pourquoi Parce que bah, j'ai quand même pu avoir un bon emploi qui m'a permis par la suite de pouvoir investir en premier. Donc en termes d'emploi, tu vois, il y a une forte demande en termes d'emploi. Il y a l'immigration aussi, c'est-à-dire c'est un pays neuf, c'est un pays où euh, bah, ils ont un certain manque de main dœuvre et de profil quand même assez expérimenté. Donc tu peux facilement te fondre dans la masse, tu peux facilement trouver un emploi si tu cherches bien. Okay. Bien sûr, il y a des personnes qui ont te dire que oui, j'avais mon doctorat, je me suis retrouvé chauffeur, etc. Oui, ça c'est partout, mais maintenant, ne regarde pas ça. Il y a forcément quelqu'un qui a pu trouver un emploi malgré le fait qu'il ait passé des diplômes à l'étranger. Maintenant, tu dois juste te rapprocher de ces personnes-là, voir ce qu'elles ont fait pour toi également faire la même chose et atteindre ton objectif. En termes d'entrepreneuriat, okay, moi le constat que j'ai fait c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités d'affaires, surtout dans le domaine du digital. Je m'explique. Moi, je me forme énormément en entrepreneuriat. Je me forme beaucoup aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le meilleur marché pour apprendre, en fait. C'est là-bas que tu as les meilleurs entrepreneurs. Donc, en termes de référence, il n'y a pas photo. Donc, si tu veux voir quelque chose qui fonctionne, si tu veux apprendre des choses qui fonctionnent, la, la meilleure chose à faire, c'est bah, tout simplement d'aller aux États-Unis, de voir ce qui fonctionne et de pouvoir tirer ça pour pouvoir euh, apprendre des stratégies, apprendre des processus, pour pouvoir... Bah, l'exploiter toi localement par exemple au Canada par rapport à la France également moi je trouve que la France également a un très bon niveau en termes d'entrepreneuriat en termes de business en ligne etc maintenant le Québec contrairement à ce que beaucoup de gens pensent c'est qu'on a un certain retard et qui dit retard dit opportunité à ses yeux je te donne un exemple aujourd'hui la plus grosse plateforme en ligne sur l'investissement immobilier immobilier Québec immobilier Ontario immobilier Gatineau immobilier Toronto euh, entrepreneur Canada, entrepreneur Québec, je suis propriétaire de toutes ces plateformes. On ne les a pas toutes déployées, mais je possède ces plateformes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a fallu que moi, j'arrive il de cela quelques années et que je vois cette opportunité en termes de digitalisation que personne n'avait saisi à l'époque. Québec, en en, imagine un peu, c'est-à-dire je suis propriétaire de ce site. Pourtant, il y a des personnes qui font de l'immobilier au Québec, mais qui n'ont jamais eu l'idée d'acheter ce site internet. là C'est une mine d'or, ce site internet. En tout cas en termes de visibilité, il n'y a pas photo. Et c'est le cas dans pas mal de secteurs. Dans beaucoup de secteurs, tu peux te positionner numéro 1 juste grâce à Internet en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'attention est sur Internet. C'est-à-dire si tu veux faire connaître ton produit, il faut aller sur Internet. Pour te dire quoi C'est pour te dire que c'est pour ça que je parle beaucoup d'Internet du digital. C'est-à-dire que si tu comprends le digital, quel que soit ton secteur d'activité, tu peux rapidement te hisser au sommet et avoir de l'impact sur le marché canadien et pas récocher sur le marché international, littéralement, parce qu'en fait il y a un certain retard en termes de stratégie de business, en termes de marketing, même de mindset, c'est que quand toi tu viens au Canada, tu as faim, tu, vois, tu sais que tu n'es pas venu là pour blaguer, donc forcément, tu pars avec un avantage compétitif dans ta tête, c'est que tu n'es pas là pour blaguer, donc forcément tu vas vouloir aller vite et les opportunités sont, moi je te dis les opportunités ça en dans « Tu peux rapidement lancer un business au Canada si tu utilises Internet ?» Ouais, franchement, je ne sais même pas quoi dire par rapport à ça. Il y a des opportunités. Moi, j'en vois tous les gens, est dire Des fois, j'ai un ami qui est une société de transport, par exemple, il fait du déménagement, et je lui ai donné deux, trois astuces en termes de positionnement sur Internet qui lui ont permis de se hisser quand même à un certain niveau qu'il n'aurait jamais atteint dans son autre pays, en termes de visibilité. Je ne partagerai pas la stratégie là, ici, parce que bah, c'est confidentiel et ça donnerait pas mal d'idées à beaucoup d'entre vous mais si vous voulez qu'on vous accompagne dans ce sens-là, laissez-moi savoir parce que c'est facile pour nous de faire connaître votre activité en moins de 90 jours. Bien. Maintenant, en termes d'investissement, franchement, le Canada, il y a énormément de en termes d'immobilier. Si tu l'as remarqué, l'immobilier au Québec, même au Canada de manière générale, ces tu sais, quelques dernières années, ça a connu le fort taux de croissance, c'est-à-dire les prix ont explosé. C'est l'un des pays au où le prix de l'immobilier a le plus augmenté. Bien évidemment, les gens vont dire oui, on parle de bulle immobilière, etc. C'est de plus en plus compliqué d'investir en immobilier. Ben non, ce qu'il fallait investir avant, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui suivent cette chaîne-là, à qui je dis depuis des années, investissez. Ils sont là, ils regardent. Et c'est quand les prix augmentent qu'ils se disent Ah, j'aurais dû investir avant en fait. Vous aurez dû investir avant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde qui a investi en immobilier, c'est pris 25% de profit, enfin de plus-value. C'est-à-dire que les prix ont pris 25%. Quelqu'un qui avait 1 million aujourd'hui, il a 1 million 250 000. Il a gagné 250 000 dollars rien qu'avec le temps. Le Québec, très particulièrement, c'est la province la moins chère en termes d'immobilier. Tu as des côtés comme Vancouver, tu as des côtés comme Toronto, où les prix sont exorbitants. Le Québec est deux fois moins cher quasiment que ces deux grandes villes-là. Qu'est-ce que ça te laisse entendre Sachant que les prix vont, C'est à un moment donné qu'on va attaquer ces prix-là. Sûr, bon, les gens qui attendent qu'au Québec que ça diminue, etc., bon courage. Mais pas ça l'action des maintenant. Parce que on se, si on se donne rendez-vous dans 5 ans, vous verrez. Je suis sûr qu'on sera plus ou moins plus le Au prix de vente Sûr. C'est la raison pour laquelle il faut en profiter. Parce que ce n'est pas à Paris que tu vas avoir ce genre de progression. Ce n'est pas à New York que tu vas avoir ce genre de progression. Donc, c'est sûr, c'est plus difficile d'accéder à l'immobilier, mais c'est encore possible. C'est encore possible pourquoi Parce que bah, nous aujourd'hui, on accompagne des personnes à le faire. Quasiment toutes les semaines, il y a des personnes qui achètent le en suivant les conseils qu'on partage lors d'événements qu'on organise mensuellement. Et laisse-moi te parler de cet événement-là. C'est un défi immobilier. ça s'appelle le défi immobilier québec.ca. Si tu vas sur immobilier-québec.ca, tu vas tomber sur cette page On organise tous les mois des ateliers gratuits et payants. Pour moi, je te recommande de prendre la formule payante parce que la formule payante, donne accès à pas mal de bonus pour te faire passer à un autre cap en termes d'investissement. Tu retrouveras le lien juste en dessous, tu t'inscris et tu accèdes à la formule VIP. Okay? Dans cette formule VIP, comme je lui ai dit, tu vas avoir accès à pas mal de bonus. Moi, j'ai une garantie sur cette formule VIP. C'est que si à l'issue de cette formule VIP, tu considères que le montant que tu as payé pour la formule VIP ne vaut pas moins 10 jours le prix, tu envoies un de rembourse sans problème. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en Pourquoi? Parce qu'on ben, apporte énormément de contenu dans cette session VIP. Si tu ne veux pas prendre la session VIP, tu peux prendre la session générale, Et moi je te recommande fortement à la session VIP. Parce qu'à travers la session VIP, c'est ce que tu as investi en toi à travers moi. Ce n'est pas 87 dollars qui va changer vie, mais 97 dollars d'investir dans une session qui peut te donner une autre tournure par rapport à ce que tu as prévu. Franchement, le retour sur l'investissement va être fort, je ne sais pas comment. Okay. Tu cliques dans le lien juste en dessous, tu t'inscris à la session VIP et ça me fera un plaisir de t'accompagner, toi et tes proches dans votre projet d'investissement immobilier. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en et immobilier. Moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao